Y'a yeah, plaît pas les et bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les plus suiveurs de ma chaîne auront remarqué directement une modification de ce que vous voyez habituellement. Je pense que vous l'avez vu, j'ai changé de cam, ça y est, j'ai changé de cam les mecs. Je suis passé sur un format encore supérieur, j'ai acheté la Sony A7C, c'est pour pouvoir d'une être utilisé sur mes streams, de deux pouvoir avoir des formats comme ça, que ce soit les vidéos Call of Duty ou alors Z-Story qui revient très bientôt, etc. Bah encore plus qu'Ali, ça fait partie un petit peu. Ma, de ma démarche de ces dernières semaines D'améliorer encore plus mon setup pour vous proposer Encore plus de qualité, alors en plus je reviens comme un grand prince Comme un grand roi Les mecs ça faisait quand même quelques jours que je vous avais rien sorti J'avais pris un petit peu de temps pour moi Mes vidéos faisaient un peu moins de vues tout ça machin Je me suis dit ok c'est pas grave c'est normal que le doigt est sorti depuis plusieurs mois etc Donc c'est un peu en perte de souffle Donc on va rester un petit peu à, à part Surtout que j'ai quand même été à fond depuis novembre Mais comme d'habitude je suis comme le sucre Vous me goûtez un petit peu puis au final Même si je pars quelques temps vous dites Attends mais il y a quelque chose qui manque là Mais c'est pas ce bon gros Zach. Et bah ouais, ce bon gros Zach se présente en plus devant toi Avec une calvosse de qualité Nous allons aller sur Cold War, la game est en train de se lancer On est en ligue et nous allons jouer bah, Rechercher les structures, alors c'est pas le mode idéal Parce qu'en plus je voulais vous parler d'une nouvelle méta Qui est euh, adoptée maintenant sur le jeu Depuis quelques temps, surtout bah euh, Par les professionnels etc, notamment les américains Donc allons directement in-game c'est parti. Let's go Alors cette nouvelle méta va en étonner plus d'un parce que cette nouvelle méta, à moins que vous suiviez réellement le, la, la scène, ce qui est carrément possible, maintenant la méta est euh, influencée par la QBZ. La QBZ les mecs, une arme que j'avais taillée, je m'en rappelle, j'avais taillé dans une vidéo, j'ai dit ouais la QBZ c'est une arme, elle a pas trop de sauce, elle n'a pas trop de flow, genre elle a pas de personnalité j'avais dit, tu t'as pas l'impression que c'est une arme de fou. Et euh, maintenant c'est une arme qui euh, fait totalement partie euh, des armes les plus utilisées, que ce soit par les pros en compétition, tout ça machin. Or, nous en Europe on a des pros qui ont des règles un peu différentes des américains parce que vous le savez les pros ils ont un truc qui s'appelle le GA, le Gentleman Agreement, c'est quand des mecs se disent ok bah nous les gars on va pas jouer ça Ouh j'ai fait une Ok on assure quand même alors que j'ai ouais, vraiment j'ai eu. J'ai eu shoot calamitax ça. ça va, on sort le double on sort le double Donc ça c'est quand les pros se disent entre nous ok bah nous oh, le triple, le triple était là. Bah gros, on va prendre la bombe. Ok, ouais, c'est un connard. Je vais prendre la bombe, c'est le dernier en ville, mec. J'ai le temps, j'ai le temps de récupérer la bombe, je pense. Je prends la KU, désolé, hein. je sais que c'est une vidéo où je vais vous montrer un petit peu. La force de la QBZ, mais bon, il va que j'aille un peu plus vite, donc voilà. Donc le gentleman Agreement, c'est quand les mecs se disent « Toi, tu trouves ça OP Moi, je trouve ça OP !» Donc ça dit que tous les deux, on se dit qu'on arrête de l'utiliser. Alors, en soi, alors, attendez, je vais me c'est déconnecté. Hop, voilà, attends. Hop, reconnecteur connasse. Final, on est pas là pour rire. Ça, en soi, c'est une sorte de petit arrangement que, et, qui est voté dans des conversations DM où les mecs se disent est-ce que ça vous dit qu'on balle ça, qu'on enlève ça, qu'on enlève ça C'est ce qui fait qu'ils à des moments des trucs absurdes. Et moi, ce que j'avais dit, alors autant il y a des trucs c'est compréhensible parce que Activision, bon, ils ont le temps de réaction euh, qui est pas non plus euh, qualité Netflix. Mais à côté de ça, les bonhommes, moi, ce que j'avais dit sur Bo2, les mecs ils auraient ils auraient de la MSMC, quoi, et la M8, et ça, ça aurait joué euh, et la Scorpion plus les IEM, tu vois. Donc euh, au bout d'un moment, c'est assez insupportable. C'est pour ça que pour le coup, les pros américains, eux, ne l'ont pas géré. Ils ils Sont pas dit euh, non, là j'ai pris cher, j'ai pris cher. Eux ils sont pas dit, on veut à ah, la crie, hein, grand classique. Eux ils sont pas dit, on veut enlever la QBZ, donc c'est assez cool. Alors, le pire avec la QBZ, c'est qu'elle est devenue méta ça. genre il y a des mecs qui sont testés des classes se sont dit bah, tiens on va voir ils ont marqué que dune bah elle avait pas de recul mais une cadence aussi qui était assez forte et qui était capable de rivaliser avec la XM4 c'est ce qui fait qu'elle est jouée à l'heure actuelle elle a pas spécialement subi de buff alors habituellement tu vois les changements de méta ça vient euh, bah d'un nerf ou d'un buff donc c'est à dire soit ils ont commencé à pourrir une âme ils se sont dit tiens elle peut-être un peu trop puissante on va la rendre nulle à chier ou euh, bah tiens euh, elle un peu trop euh, bah nul à chier donc on va la rendre un peu plus puissante donc c'est la logique un peu inverse à mon avis le, oh, le hit marker oh il a aucune chance frère ça doit être dans son dos et tout, oh, il est paralysé, dans son dos, oh, à sa gauche il l'a vu, attention, ok, il okay, le tue sur la bombe, attention les mecs, F9OL, F9OL, en espérant qu'il y ait une meilleure réussite que l'Olympique Lyonnais, oui, une meilleure réussite, F9OL, mon gars sûr, on se rappellera qu'on a perdu 4-2 contre Paris, mais bon, c'est <rire> Donc oui, les mecs ont commencé à tester la QBZ, ils ont vu que ça fonctionnait. Donc c'est une méta qui est totalement lourde et je vous conseille si vous voulez vous changer un petit peu du grand classique XM4 AKU qui a été la méta league depuis un moment. Petite Ligue moi qui me fait toujours aussi plaisir même si le système de classement pue autant du cul. Ah voilà, ça ça bouge pas. Bon du coup, euh, sinon à part ça, bah écoutez moi je vais bien. J'ai le crâne un peu rasé cette dernière semaine comme j'ai dit, j'étais un poil moins j'ai pris un peu plus de temps pour moi parce que bon, comme j'ai dit, depuis novembre, j'ai été très très très très très chaud. Là, il y a des nouvelles informations en plus qui sont sorties. Magnifique ce qu'il a mis. Il a mis le gros shot là. Ils sont sortis sur le prochain code. J'ai été nul là. Le prochain code qui a priori se passerait dans les années 1950. Alors les années 1950, d'après des leaks très très intéressants, etc. Les années 1950, euh, d'un point de vue euh, euh, historique, c'est la guerre de Corée. Alors un Call of Duty autour des, des guerres de Corée, j'avoue que ça pourrait être archi intéressant en termes de thématiques. Après, je l'ai déjà dit sur l'ancienne époque Warlord 2 etc ou les années 50 60 je trouve qu'on a déjà un petit peu fait le tour donc je suis pas ultra hypé, mais on arrive dans la période fin mars où on va commencer à avoir des nouvelles qui vont arriver de plus en plus souvent sachant qu'en plus il y a le patch demi saison c'est aussi pour ça que je sors moins de vidéos Call of Duty il euh, y a le patch demi saison qui arrive dans une semaine donc ça va redonner un petit coup de boost à la saison qui en a bien besoin parce que même si Apocalypse était une bonne map bah elle manque un petit peu de contenu et même moi à l'heure actuelle je joue un peu moins au jeu même vous je pense que vous avez un petit peu moins d'intérêt peut-être vous me regardez parce que vous m'aimez bien peut-être que le jeu vous tire ça se trouve, mais... Oh, magnifique, vous êtes de moins Oh vous êtes de moins en moins pour qui c'est le cas à avoir un grand grand intérêt pour ce jeu et c'est normal que si sort en novembre, en mars, avril, bon ça intéresse moins les gens et ça revient un peu à la fin avant la sortie du prochain, c'est classique shit, y a pas de problème. C'est pour ça que moi de mon côté je suis en train de développer aussi autre chose. J'ai euh, contacté des rédacteurs, donc pour Z Story là qui va revenir, ça c'est un, un format que j'aime bien parce qu'il est intemporel, donc il fonctionne tout le temps. C'est-à-dire que moi j'ai pas mal de stories qui ont fait beaucoup de vues, et vous avez vu, des stories j'ai parlé de paris sportifs, d'histoires sérieuses, de trucs qui e sport. Oh attends, la ninja diffuse. Oh si c'était passé, ça aurait été Grosse bite hein, quand même hein. Donc j'ai parlé euh, dans Z-Story de plusieurs choses De paris sportifs, de, de structure e-sport De tonnes de choses, j'ai en général toujours kiffé euh, Même d'histoires liées à Twitch et tout Et, euh, et donc là j'ai engagé Enfin et en gros fait un appel d'offre pour venir être mon rédacteur. Il y a plein de mecs qui ont répondu à ces mecs-là. Je leur ai tous fait faire un script autour de un sujet précis euh, qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Et là, il faut que je les trie, il faut que je vois quel script me plaît, quel script me plaît pas. Je les paye tous pour allez, ça, allez, voilà comme ça. Vrai. Moi, j'ai dit j'investis, hein. je vais tout payer tous les rédacteurs Ciao, qui m'auront écrit un script, vrai. même ceux que je vais pas utiliser. Comme ça, je ne fais pas taffer les gens pour, pour rien. Et, euh, et voilà, donc j'ai acheté ça, plus la nouvelle caméra, plus le prompteur. Et euh, entre ça, le concours de blagues, euh, quelques petits autres concepts URL qui pourront venir et de temps en temps des petites vidéos gaming, je pense que ce sera la direction de ma chaîne ces derniers temps. Un peu moins de Call of Duty, tout ça, un peu plus de trucs euh, IRL et compagnie, mais toujours quand même. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu le pauvre. Je te jure qu'il a tellement pas de chance. La toute petite dose de Call of Duty ou de gaming qui, est quand même pla... enfin, qui fait quand même plaisir, qui n'est pas forcément nécessaire. Je ne dirais pas qu'elle est obligatoire, mais qui est quand même cool. Habituellement, je vis quand même les autres années, ça fait des années que je suis créateur Call of Duty, j'arrive toujours à quand même vivre et m'en sortir, même quand il n'y a pas la sortie du prochain. Puis la sortie du prochain, on en verra encore de l'activité, Netflix, en fait, tiens, voilà. En tout cas, merci pour tous ceux qui suivent cette chaîne encore depuis des années. C'est vrai qu'en ce moment, comme je l'ai dit, hein, c'est un peu plus creux. Je fais un peu moins de vues, 30, 40, 50 000, mais au final, c'est que des chiffres. On vous représentez quand même des dizaines de milliers de personnes à être là, que ce soit en stream ou euh, en vidéo. Et donc, on est ensemble. On est ensemble, on évolue ensemble et on s'implique ensemble. Et ça me fait euh, très très chaud au cœur que vous soyez là. Voilà, maintenant, je vais arrêter de vous sucer goulûment la bite parce que sinon, vous allez prendre la confiance. Et ça, je déteste. Ok, je te parie qu'il y en a un qui va venir à la fenêtre, là. Je te parie. Non, ok, personne sur la longue gauche. Peut-être à la fenêtre ici. On va jeter une para. J'ai stun. Bah, du coup, j'ai pas stun, mais il y a quelqu'un. On on s'allonge. Là, je fais la pétasse, là. Ok, Zach la pétasse. et on un V2. Et okay, puis là, ça veut dire qu'il a backé. Hop. Je jure que j'ai l'impression qu'il s'est en <t> enlevé. <t> en> J'ai eu tellement peur. Ouais, ai ça ça, ça se trouve, il m'a suivi. J'ai cru l'avoir entendu à un moment et tout, mais terrible. Sinon, il m'ont exécuté. Oh là là là là, attends, attends. Oh J'ai perdu comme les grands péroblèdes. <rire> Gros, une dernière <'air>, mmh. incroyable. Incroyable. Bon, par contre, mes alliés, bon, on gagne 4-2 et tout, il va falloir mettre un peu plus de dégâts, là. Quand on voit les dégâts, il y en a certains, ils sont pas, ils sont pas totalement au poil. Attention, 4-2, ça me fait plaisir aussi, une petite recherche et destruction. Alors forcément, quand j'avais envie de vous présenter la QBZ et de vous dire qu'elle est lourde, c'est un petit peu difficile de faire en recherche et destruction, parce que c'est un poil moins proactif. Mais, mais, mais, c'est quand même pas mal. J'ai quand même fait quelques kills, quelques trucs, pour vous convaincre. Il y a quelqu'un. Et quelqu ouais, ça joue MP5, il a fait un premier kill, c'est bien. Vas-y, je vais avancer. On va avancer en équipe. On se retourne. On regarde un petit peu le mid. Hop, personne. Allez, je suis avec mes alliés. Hop. Trophy posé. On fait le move à deux. Ok, le kill. Le kill qui est pris. Oh il est juste là. Oh, monsieur Venez prendre votre coup de coude dans votre mère hein ah, T'as cru quoi T'as cru que quelque... ah, ce chauve-là, t'as cru que tu pouvais lui faire quelque chose Eh ben non, mon frère Eh ben non J'ai eu peur. <rire> eh ben non C'est aussi pour cette raison que moi, je cut avec la palette. Je... Ah, tu l'as senti, mon con, hein Tu l'as senti <rire> ah. Fuck les pros, fuck les pros qui veulent bannir la QBZ, la et GA, la moitié de la terre, là, ça, je rigole, en plus, les pros, les pros, ils ont besoin d'exposition, c'est pas bien de dire ça, je val un petit peu. On continue, peut-être le dernier round de cette Recherche et Destruction, Zach qui est bien en B, on va continuer à être en B, hop. Ok, donc ça, ça s'est suicidé. Il a mis un trophy. S'il a mis un trophée, ça veut dire qu'il y a de bonnes chances qu'il arrive devant moi là. Attention. C'est tendu. Je recherche le monsieur, qui est sûrement là. Non Voilà enfin, là non plus, ça veut dire qu'il a bien baqué. Ok, il a pris un kill, 2 contre 2. A moins qu'il soit au mid là. Alors ici, ou alors à droite. Et je reste dans le coin. Zach la pétasse. Oh, Zach la pétasse qui a raté Bonne la bombe posée. Oh, Zach la pétasse qui a vu le mec, là. Je l'ai vu. Mais avec sa tête qui dépassait, c'était dur. C'était dur, là, pour le coup. Aïe, aïe, aïe, aïe Bah ben non, au mid, il y avait quelqu'un qui était plus intelligent que moi Dommage Si j'avais pris le premier kill, ça aurait pu être quelque chose de plus euh, de plus consistant, de plus good. Dommage, j'ai un peu merdé là. En fait, j'ai hésité entre... Parce que tu sais, il est allongé, donc j'ai hésité entre y aller, escalader comme un débile et, euh, et quitte à mourir, tu vois, ou alors tirer dès qu'il y a eu sa petite tête qui a dépassé. On se chute, c'est pas grave, ça arrive. Allez, let's go, let's go, let's go. Il faut faire attention quand même. hein. 5-3. Moi, j'ai raconté une anecdote dans le dernier Radio Street, là. Des remontades dans SND, j'en ai connu. Hein. Une remontade dans SND qui m'a coûté 300 balles. Et qui m'a fait faire n'importe quoi. On a pris Je l'assume encore des années après. Hein. La GA 2014, putain. Rendez-nous les LAN. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur, l'allié. Alors c'est bon, on a pris un gros kill là, grâce à la QBZ qui bouge pas. 105, tu fais le choix, les 105, t'es un toxiques Ouais, ouais, bah, cool, ça. Tu crois quoi On vise. Attention. Ok, grand bac. Grand bac et un au mid. Ok, grand bac personne. Je suis mal placé de fou. Je vais là. Je suis mal placé de fou. Ok. 2v1. Ok, c'est bon la bombe. C'est bon c'est validé. J'ai eu peur pendant un instant, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'étais sûr qu'il allait revenir par là. 2002 dégâts. Premier de la game. Oh là, joli le kill, joli, joli. Premier de la game, premier de mon équipe. Bon, je pense que les travaux étaient faits. Jouer à la QBZ, les mecs, ça change. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve dans la semaine pour d'autres aventures. Et je vous dis, et allez regarder le best-of. Bon, enfant il commence à 20 000 vues. Franchement, il est cool, il est lourd. Moi, je vous dis, à la prochaine, les amis. Bisous